Chou, bonjour, vous êtes historienne, bonjour. sociologue des sciences, chargée de, de recherche au CNRS. Vous avez, euh, vous avez fait une thèse, de laquelle vous avez tiré un livre qui s'appelle « La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée ». Nous vous ressemblons aujourd'hui pour parler justement de cette nucléarisation en France. Mm -hmm. Dans les années 70, nous assistons à une nucléarisation accélérée en France pour arriver au tout électrique. Qu quel était le contexte originel Qu'est-ce qui prédisposait la France à, à être tout nucléaire alors, euh, effectivement, la crise pétrolière de 1973 euh, joue de rôle d'accélérateur, en fait, hein, pour la nucléarisation euh, à, à, force marche, à marche forcée pardon, de, de la France. Mais la France est déjà, il faut le repréciser, un pays nucléaire hein, dans les années 70. cest à cette nucléarisation démarre d'abord avec euh, l'ambition française de... Euh, réaliser en fait sa, sa force de frappe nucléaire, hein, déjà euh, dès la fin des, des années 40, hein, sous, sous la responsabilité du CEA, sous le pilotage du CEA parce que c'était précisément la mission en fait euh, de, de, de cet organisme hein, au, au, au statut très particulier créé en 1945 que de mener, de, de, de, de mettre en œuvre en fait des recherches nucléaires hein, au but à la fois euh, militaire et civil. Et à partir de la fin des années 40, euh, se met en place, en fait, les premières infrastructures euh, permettant, euh, d d en permettant fait, d'abord d'extraire du plutonium, évidemment, pour euh, fabriquer la bombe atomique française. Euh, C'est quoi C'est euh, notamment en 1949, hein, la, la, le premier gramme de plutonium, en fait, tiré de, de la pile atomique Zoé, qui était la première pile atomique française. Euh, ensuite, intervient, euh, dès 1952, le premier programme euh, militaro-industriel nucléaire euh, en France, avec euh, l'objectif Précis, affiché, en fait, de produire au moins 50 kg de plutonium. Et puis surtout, une France qui va en fait, retrouver sa grandeur euh, perdue euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi perdue avec euh, les décolonisations à venir, n'est-ce pas Donc un nouveau pouvoir de type nucléaire qui va en fait, euh, pouvoir euh, être contenu, être euh, finalement incarné par euh, l'atome, en fait, et l'atome maîtrisé, hein, tous les limites par la France. Donc euh, une grandeur militaire euh, qui s'instaure et qui va de fait naturellement donner suite aussi à la recherche euh, d'une grandeur industrielle. Pourquoi Parce qu'on est dans la période de trente glorieuses. c'est en fait la croissance industrielle de la France qui importe aussi, euh, c'est les exportations qui sont envisagées, euh, c'est aussi euh, la dépendance, la dépendance pardon, au, tout <rire> au tout pétrole pardon, qui était en fait euh, qui était, euh, la politique poursuivie n'est-ce pas, pendant les années 50 et 60 par la France qui va finalement être mise en question dès les années 60. Pourquoi Parce que le passage au stade industriel du nucléaire déjà commence à s'instaurer du côté des États-Unis. La filière américaine à notamment notamment fait, s'avère compétitive sur le plan économique et financier. Et la France, à partir de cette période, décide finalement aussi, en fait, euh, réfléchir dans ce sens de marché, en fait. Hein, pas seulement de euh, nucléaire national ou de filière nationale, mais de marché. Et qu'est-ce qui intervient Intervient, en fait, notamment, euh, dans la deuxième moitié des années 60, la décision française de passer à la filière américaine, hein, de, euh, dite de filière à haut légère, qui va être, en fait, le résultat d'une ce qu'on appelle, euh, parmi les historiens, la guerre des filières, finalement, la bataille des filières entre le CEA et EDF. Donc, deux organismes, finalement, porteurs du projet nucléaire français, l'un plus particulièrement du côté militaire, l'autre plus particulièrement du côté de la production électrique, et va à sortir gagnante en fait, de cette bataille en tant que porteuse de cette filiale à eau légère. Et euh, de là va en fait, intervenir en fait, toute une série euh, de plans. De euh, prévision de consommation et de production électrique pour la France, euh, pour, dans un premier temps, en fait, ériger réellement le consommateur français au même niveau, si on peut dire, hein, que le consommateur américain. Parce que, euh, notamment, euh, les experts au sein de la commission Payon étaient préoccupés par, préoccupés par cette nécessité, en fait, de booster la consommation qui était considérée à l'époque euh, comme euh, la manière, finalement, de, euh, évidemment, accélérer la croissance et donc de euh, achever, en fait, le, le passage à la la société industrielle de la France. Dès euh, donc la fin des années 60, la France, la France a l'ambition de réellement en fait, accélérer son effort euh, nucléaire sur le plan euh, des centrales nucléaires. Euh, en 1970, d'ailleurs, se met en chantier déjà euh, la centrale nucléaire de Fessenheim. Euh, ça va être suivi par euh, celle salle de budget 2 et budget 3. Euh, donc on n'est pas encore euh, face à la crise pétrolière, mais voilà, les chantiers sont déjà lancés. Qu'est-ce qui arrive en 1973 Arrive en fait l'idée que finalement c'est le bon moment euh, de lancer de façon encore plus massive en fait cette idée qui était déjà euh, parfaitement préparée hein, par les experts, par les gouvernements, par les décideurs euh, et aussi matériellement d'ailleurs en fait en France. Euh, donc euh, le gouvernement de Mesmer va en fait annoncer euh, au début de l'année 1974 la construction d'un nombre assez hallucinant de réacteurs, de 200, réacteurs. 200 réacteurs à l'horizon 2000 en fait, donc en, en, environ 25 ans. Euh, ce qui signifie finalement la construction ou la mise en chantier en tout cas d'une dizaine de réacteurs par an en fait. Donc, une décision qui tombe euh, presque du ciel, en fait, hein, pour le peuple français, euh, parce que ça n'a pas euh, été précédé par les discussions publiques, des débats euh, médiatiques, etc. Euh, ça choque, euh, évidemment, en premier lieu, les riverains qui apprennent euh, du jour au lendemain que finalement, il y aura une centrale nucléaire qui va finalement émerger, en fait, dans leur... Euh, dans leur voisinage, euh, ça choque aussi le monde scientifique, hein, le milieu scientifique hein, euh, du CNRS, du Collège de France, euh, et puis au delà. Donc ça va en fait euh, susciter finalement en fait la, le renforcement des réactions à la fois antinucléaires et aussi des mobilisations écologistes qui elles aussi étaient déjà d'ailleurs euh, énormément euh, euh, stabilisées, n'est-ce pas, dès la fin des années 60, puisque c'était euh, le, les mouvements écologistes en fait. Euh, à peu près partout euh, dans le monde occidental, hein, qui naissait, qui émergeait, et la France n'y faisait pas exception. Mais voilà, ce plan Messmer, c'est-à-dire ce, ce, cette annonce d'un programme massif euh, de euh, construction de réacteurs nucléaires en France, visant à rayonner, à rayonner la France par le nucléaire, c'est-à-dire euh, vraiment d'équiper euh, la, la France euh, à quatre coins par le nucléaire, afin finalement de produire, et c'était l'ambition affichée à l'époque, 100% de l'électricité d'origine nucléaire, euh, va finalement en fait. Euh, donc euh, créer un, un, un, une réelle controverse et aussi un, un, un, un très grand mouvement national antinucléaire en France. Mais contrairement à tous les autres pays, la France est le seul pays à, aller jusqu à, à être jusqu'au boutiste pour le nucléaire. Qu'est-ce qui fait que, que c'est vraiment un choix de société Qu'est-ce qui fait que les élites euh, vont se tourner vers cette technique et cette technologie euh, Qu'est-ce qu'ils savent eux-mêmes de cette technique et de cette technologie qui leur permet d'aller jusqu'à ce, cette nucléarisation euh, euh, pratiquement, pratiquement anonyme. Premièrement, il y a un aspect symbolique. La France est le pays, finalement, euh, de, finalement de, de première découverte, n'est-ce pas, autour de la radioactivité. C'est euh, la terre, finalement, de... Euh, des, des Becquerel, des Marie Curie, Pierre Curie, Joliot Curie. Euh, c'est euh, effectivement euh, déjà un peu cet étage là en fait, hein, qui, joue, qui, qui joue un rôle, qui a joué un rôle, en fait, dans euh, la formation même euh, des, des scientifiques, en fait, euh, et leur euh, foi accrue, finalement, dans les bienfaits euh, de l'atome, même si euh, ces risques, euh, y compris euh, sanitaires, y compris pour les pionniers de la, de la radioactivité comme Marie Curie, euh, étaient connus dès les années 20-30. Hein, ça, c'est aussi un fait. Mais il y a euh, en fait un peu cette euh, voilà, cette symbolique euh, importante en fait euh, et, et la nécessité de l'exploiter. Il y a euh, le constat euh, qui se fait en fait euh, rapidement euh, de de la pauvreté de la France en, en matière de hydrocarbures. Il y a également euh, en cela en fait euh, le rôle joué par euh, le caractère extrêmement est, est, est homogène en fait euh, des, de, du corps scientifique du corps expert qui était finalement chargé à la fois d'élaborer euh, les plans et d'élaborer les projets d'élaborer les plans d'élaborer aussi les décisions hein, au contact évidemment euh, des, des corps décisionnels euh, qui sont ces experts donc un très grand partie c'est des experts issus euh, des grands corps hein, des polytechniciens en fait hein, qu'on retrouvait euh, soit au sein ensuite des Df soit au sein du CEA, soit dans les euh, sacs ministériels, euh, souvent d'ailleurs avec euh, des carrières ou des trajectoires euh, circulaires entre, entre ces trois sphères et finalement euh, des experts qui se parlaient euh, très, fin, très souvent qu'entre eux euh, et que, qui, qui, qui en fait... Euh, pendant des générations, euh, étaient convaincus finalement euh, du de, ben, de, de bienfait en fait, euh, de, de la science et, et de l'atome. Une fois qu'on a vendu et défendu euh, le nucléaire comme une, un intérêt général pour la France, commencent à apparaître euh, les critiques, aussi bien euh, dans la population que mm -hmm. dans les, dans, chez les scientifiques. Vous parlez vous-même du gouvernement de la critique. Euh, à, à, quoi, à quoi cela correspond-il, le gouvernement de la critique Sociologiquement parlant, en fait, ça renvoie à euh, des une série d'instruments, si, si, si on peut dire, en fait, de, de gestion, finalement, de gestion euh, de la critique, c'est-à-dire des formes, en fait, finalement, de euh, mettre en cause, questionner, résister, en fait, euh, certaines décisions, certains choix, finalement, technologiques. Euh, donc, comment, finalement, les décideurs, les experts euh, y répondent. Ça, c'est déjà un, voilà, une première question de recherche qui sous-tend, finalement, la, disons, les... Euh, les concepts de type ou les conceptions du type gouvernement de la critique. Et d'autre part, quelles sont les stratégies, les tactiques, les techniques, en fait, ces décideurs, ces euh, lieux de pouvoir finalement d'emploi euh, pour euh, à la fois contenir ces critiques-là, d'une certaine manière pour rendre euh, incritiquable ou plutôt acceptable, finalement, leur offre technologique. Euh, quelles sont ces stratégies, y compris discursives, mais aussi, ça, ça n'est pas que des discours, c'est évidemment des actions, c'est des conventions, c'est des accords, ça comprend euh, des normes, ça comprend des arrangements, ça comprend euh, aussi certaines tactiques euh, moins glorieuses peut-être, de type dispositif policier, dispositif autoritaire, etc. Donc, euh, quelles sont ces différentes c'est hein, en tout cas ce qui m'a intéressé dans ma recherche, qui ont été employées en France euh, parce qu'elles ont en tout cas elles m'ont paru importantes euh, ne serait-ce qu'en fait, pour regarder, sinon on ne comprenait pas, on comprendrait pas pourquoi un grand mouvement national finalement d'opposition à, à finalement, un projet aussi important a pu disparaître rapidement, etc. Et puis d'ailleurs, il y avait beaucoup de signes que il y avait un travail soutenu, il y avait un travail systématique en fait, de. Euh, rien que pour comprendre quelle était cette réaction sociale finalement, réaction publique hein, à un projet qui, euh, du côté de ses promoteurs, était considéré incontestable parce que au service de l'intérêt national, donc il y a eu d'abord en fait, un effort compréhensif vis-à-vis -vis de ces réactions, de ces contestations antinucléaires, du côté des organismes nucléaires, du côté de l'État, et puis progressivement des stratégies euh, plus de long terme et plus euh, professionnalisées pour à la fois en fait euh, contrôler, si on peut dire, euh, ou en tout cas surveiller l'opinion publique, mais surveiller aussi euh, en fait les, les manières de réagir, les manières d'agir en fait des, des groupes organisés. Donc il y a deux aspects évidemment à ça, avec euh, d'ailleurs une hypothèse qui est contestable du côté des des gestionnaires du nucléaire ou des gestionnaires de l'opinion publique au sein des organismes nucléaires, qui était de dire que l'opinion publique n'est pas la même chose que euh, en fait les, les groupes d'acteurs ou d'activistes euh, mobilisés au concernés. Et donc euh, l'idée euh, dans les années 70 de leur côté était de considérer presque euh, dans un dans un registre en fait hygiéniste. Euh, qu'il euh, fallait protéger l'opinion publique contre la contamination antinucléaire. C'était des termes qui étaient utilisés par exemple dans les documents qui étaient produits par une partie de ces spécialistes d'opinion par exemple. Relativement à cela, finalement, ont été développées en fait, euh, une série de, de stratégies euh, communicationnelles ou autres en fait, que j'ai analysées dans mon livre euh, pour euh, faire vivre finalement cette filière euh, dans laquelle effectivement l'État, comme les industriels et comme les scientifiques, les experts avaient énormément investi. C'est là où, à la suite des, oppos des oppositions très fortes, comme à Plogoff, tout le monde connaît euh, les oppositions qui, violentes qu'il y a eu là-bas, dans les années 80, donc, se mettent en place des, des, des enquêtes, des débats, euh, de la transparence, des informations accessibles via des commissions locales euh, d'information. Bien sûr. Euh, donc, De quelle manière en fait, euh, l'État choisit d'intégrer la critique euh, au, sein, au sein de, de ces instances pour, pour, pour faire sienne euh, cette opposition et la retourner contre l'opinion publique Dans un premier temps, donc ça ça intervient euh, sous le gouvernement euh, socialiste hein, avec l'arrivée de François Mitterrand, qui finalement, il faut le rappeler, euh, avant sa victoire, euh, s'était énormément rapproché euh, du mouvement euh, antinucléaire. nucléaire hein, qui... Avant déjà en fait, c'est-à-dire euh, dès 1977 en fait, François Mitterrand euh, euh, dans sa camp lors de sa campagne électorale en fait, euh, publicise en fait une série de promesses euh, importantes en fait qui ont finalement permis euh, de euh, en tout cas euh, obtenir une partie importante des votes écologistes et antinucléaires. Quelles étaient ces promesses? Entre autres, euh, il avait promis en fait de par exemple, ne pas signer l'extension de l'usine de la Hague qui devait permettre euh, finalement de retraiter, y compris les déchets étrangers. Donc, mm -hmm. ça, c'était un, un, un grand euh, point de bataille aussi euh, du au sein Japon, de, de l'Allemagne. Exactement. Après, ça a été autorisé. Euh, il avait promis en fait, d'organiser un, un grand débat national sur le nucléaire, que finalement, il faut le rappeler, le monde nucléaire pendant toute la décennie 70, réclamé, revendiquait, parce que, encore une fois, c'était une décision tombée du haut, euh, avec énormément de problèmes d'information du public hein, qui étaient dénoncés. C'était à la fois une guerre de l'information, mais aussi une guerre d'accès à la démocratie en fait, qu'on observait au sein euh, donc de, de cette controverse, de ces conflits nucléaires. Donc, Mitterrand euh, avait promis ça, cela aussi. Il avait promis également euh, de, euh, finalement, geler l'ensemble des projets euh, de construction de centrales jusqu'à ce qu'un un moratoire, finalement, en fait, était promis, euh, jusqu'à ce qu'un débat national puisse donc, trancher euh, sur la question. Et une fois arrivé au pouvoir, en fait, ces promesses ont été en très grande partie euh, délaissées, euh, mises de côté. Mis de côté. Euh, on dit souvent à l'exception euh, de la décision de construction euh, donc de la centrale de Plogov, alors il faut rappeler, il faut préciser que. Il ne pouvait qui qu qu renoncer en fait, parce qu'il y a eu vraiment une quasi-guerre euh, à Plogos en fait, autour de, de, de, de, de ce site, euh, avec euh, des manifestations, des résistances, des, des occupations, des, des affrontements, affrontements policiers, euh, des enquêtes publiques qui n'ont pu jamais se tenir, des boycotts, euh, donc des dossiers brûlés, euh, euh, des hélicoptères, finalement, euh, qui euh, ont visé à, à, à, à faire, finalement, euh, se dérouler ces, ces démarches administratives, nécessaire donc au, à, finalement au lancement de chantier mais qui, même, même eux finalement n'ont rien permis enfin je veux dire les hélicoptères habitaires. donc de fait euh, d'une certaine manière l'abandon du pro, projet euh, de, de plug -off était entre guillemets un gage finalement pour euh, mieux finalement avancer euh, dans la réalisation des, des autres projets en fait des autres constructions euh, il n'y a que cette exception là mais autrement en fait euh, euh, le programme euh, nucléaire français a pu être poursuivi presque au même rythme que euh, ce qui allait sans doute euh, se passer si euh, la gauche n'avait pas gagné et que la droite avait en fait maintenu le pouvoir. C'est-à-dire que l'État la, la, la, récupère la main sur euh, la confiance de euh, la population envers cette technologie euh, concernant la sécurité, la sûreté et la maintenance. Qu'est-ce qui fait en 1986 que l'opinion publique ne se, ne se renverse pas à nouveau lors du... De la catastrophe de Tchernobyl, là mmh. ça m'a manqué aussi. Euh, on est en pleine nucléarisation encore oui. euh, en 1986, Qu'est-ce qui fait que Tchernobyl mmh. ne marque pas plus ses esprits en France De 1981 à 1986, donc se met en place euh, une, série de une série de dispositifs euh, euh, de type information publique et euh, les CLI, quoi, on beaucoup... dit, les, com les commissions locales. Voilà euh... les commissions locales d'information ou autre, mais surtout en fait une volonté du côté du gouvernement donc, socialiste de moderniser euh, la filière. Très vite, en fait, après sa victoire, le gouvernement de Mitterrand, en fait, fait savoir qu'il n'y aura pas de, de changement euh, radical, en fait, dans la politique nucléaire. Mais par contre, on ne va plus la gouverner, le gouverner comme avant. On va le gouverner de manière « civilisée », entre guillemets, de manière « moderne euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire Donc, On va mieux informer, on va renforcer la, le contrôle, on va s'occuper des problèmes, finalement... Euh, des externalités négatives du nucléaire, etc. Euh, une façon d'intégrer les critiques directement au cœur au de, des institutions Un dialogue, finalement, avec une partie, en tout cas, des, des, des, des acteurs mobilisés, en fait, hein, contre le, programme, euh, le plan MESMER à l'époque, euh, des syndicalistes, euh, des scientifiques, des associatifs. Euh, il ne s'agit pas de dire ils ont été récupérés. Il s'agit de plutôt en fait sur le fait euh, que en tout cas cette, cette ouverture vers le dialogue avec le public intervient en fait euh, donc sous, euh, sous, sous sous Mitterrand. Euh, ça va avoir une importance parce que ça va en fait euh, marquer façonner en fait la manière de gouverner l'énergie nucléaire. C'est-à-dire en fait cette idée que euh, si on peut la, on peut co-gérer cette filière un dialogue, euh, en dialogue sans que la la nécessité même de cette filière soit interrogée, c'est-à-dire sans, sans que son, son avenir en fait, soit entamé, <rire> eh c'est mieux de le co-gérer que de, se, de le gérer de son côté, puisqu'en fait comme ça on, on se retrouve finalement euh, à la fois euh, dans un apprentissage collectif, n'est-ce pas, pour mieux surveiller, pour améliorer en fait, le fonctionnement des, de tout type de choses. C'est-à-dire ça peut être effectivement euh, les, les normes relatives à, à des rejets des usines, à, à, s'il faut les améliorer, il faut les améliorer. Enfin, ça ne va pas en fait mettre en cause l'existence de ces centrales nucléaire autrement euh, si c'est pour et d'ailleurs le problème des déchets radioactifs s'est posé très très fortement euh, pendant la première moitié des années 80 avec des oppositions locales énormes c'est-à-dire les oppositions finalement au programme électronucléaire français au sens général euh, se sont fait en fait remplacer par des oppositions locales à, à des projets de de recherche de sites, finalement, du côté du gouvernement, en fait, pour, euh, donc, finalement, enfuir ces déchets radioactifs. Donc, il y avait aussi ces oppositions-là. Donc, il valait mieux euh, pour le gouvernement, pour les dirigeants, en fait, euh, trouver un, un moyen, en fait, de dialogue. Euh, ce dialogue n'a pas été toujours trouvé. Il y a eu des scandales importants aussi, évidemment, pendant ces, ces 4-5 ans qui ont précédé euh, l'accident de Tchernobyl, notamment l'affaire la, Inbound Warrior, n'est-ce pas euh, euh, Mais au-delà, en fait, euh, euh, quand même, euh, et pas seulement à cause de ces stratégies, mais aussi parce que euh, les centrales nucléaires étaient mises en place à marche euh, accélérée, euh, qu'elles étaient devenues irréversibles, que finalement, ça n'est pas la même chose euh, de s'opposer à un projet nucléaire que de s'opposer à un réacteur nucléaire qui est déjà en place, qui mmh. est matériellement là, qui est physiquement... Euh, voilà, euh... Le, le combat contre le nucléaire ne vaut que localement, en France il n'y a ne pas, pas eu localement... de mouvement national en fait euh... C'est-à-dire qu'en fait le mouvement anti-nucléaire national était fort euh, tant que les projets restaient des projets euh, et aussi parce que c'était la période contestataire, en fait, euh, de manière générale. C'était une période de contestation généralisée. Euh, et pas seulement, donc, donc la lutte antinucléaire n'était pas seulement une lutte contre les centrales nucléaires, mais c'était aussi une lutte, finalement, euh, contre un certain type de société hein, euh, que euh, voilà, euh, le nucléaire, entre autres, euh, voulait imposer, selon ses, ses opposants, euh, et que les opposants voulaient, finalement, prévenir. C'était quoi C'était de dire non, finalement, à une société policière, à une société technicienne, à une société autoritaire, à une société centralisée, euh, que euh, les opposants considéraient que l'énergie nucléaire et surtout sa très grande implantation allait faire parvenir. Euh, donc c'était en fait euh, un combat euh, libertaire, si on veut dire, ou technocratique euh, pour certains autres, euh, contre euh, ce projet mais aussi contre la droite hein, qui, qui était finalement euh, le premier porteur du projet. Euh, après, euh, une fois que la gauche arrive, il y a un désenchantement, finalement, euh, certain du côté du mouvement antinucléaire, du mouvement écologiste. Il y a euh, évidemment un, un affaiblissement de la critique sociale au sens plus général. Euh, il y a aussi, encore une fois, euh, cette question d'irréversibilité matérielle, finalement, euh, des, des centrales nucléaires, en fait, qui, euh, nécessairement, en fait influe euh, sur l'affaiblissement la, de la critique. C'est-à-dire, comme je disais... Euh, c'est beaucoup plus difficile de, de faire arrêter en fait, euh, un, un bâtiment déjà achevé en fait, euh, voilà, de centrale, que d'arrêter un projet euh, sur le papier. Euh, comme en France, euh, la stratégie d'EDF euh, avant tout était d'aller au plus vite en fait, dans la construction des centrales nucléaires, y compris pour justement contrecarrer en fait, ces critiques-là, ces contestations-là, ces entraves-là, ça, cette stratégie a bien joué. -à ça, ça a bien porté ses fruits euh, et ça a permis, entre autres choses, évidemment, et ce n'est pas la seule raison, mais euh, de euh, continuer justement euh, la, le maintien de, de, de cette contestation généralisée qui aurait pu finalement. Euh, euh, un cours continué. Hein, si si, si c'était pas. Euh, maintenant, pour revenir. On arrive, voilà, à Tchernobyl. Voilà, euh, à autant, la question. Tchernobyl, de Tchernobyl. Euh, rien, ne, rien ne change. Finalement. Parce que parce qu en fait, dans les années qui précédaient, euh, bah, le mouvement anti-nucléaire euh, avait perdu en fait de son de sa force, de son de, de son euh, bah, de, de son de sa capacité en fait à, à réunir euh, nationalement. Euh, euh, le nucléaire commençait à devenir euh, déjà, donc dès 1983-84, si on en croit les sondages d'opinion réalisés par les experts d'EDF à l'époque, que le nucléaire commençait à devenir déjà une, bah, une, une chose pacifiée en fait. Hein, que euh, Selon ces sondages, plus de la moitié de, de la population en fait, euh, s'était convertie euh, à, au nucléaire. C'est-à-dire n'était plus en fait, opposé ou n'avait plus de réticence vis-à-vis du nucléaire. Il y a eu d'autres stratégies finalement, évidemment, évidemment communicationnelle sous forme de publicité en fait qui était extrêmement euh, extrêmement euh, importante dans cette époque euh, y compris euh, auprès des écoliers euh, euh, à la télévision euh, dans les rues euh, tout type finalement de, de communication qui entre autres avait pour stratégie en fait euh, la, la, ce qu'on appelle en psychologie sociale la dissonance cognitive c'est-à-dire de insister sur le fait euh, que finalement euh, les français euh, sont en fait euh, obligés d'accepter le nucléaire parce que le nucléaire est là <rire> Une fois qu'il est là et que c'est comme euh, vous avez peu d'avions en fait mais vous devez le prendre tous les jours. Euh, soit vous faites en sorte en fait, de créer une dissonance et d'accepter ce fait, soit finalement vous, vous gâchez votre vie. Donc en fait, l'idée en fait, de ces publicités, c'était d'insister sur le fait que le nucléaire est partout euh, et d'ailleurs il nous apporte du bien. C'est vrai qu'il apporte des biens, c'est-à-dire qu'il apporte euh, des, des utilités, c'est vrai. Donc par exemple, il y avait beaucoup de publicités autour de, euh, des, des « gadgets quotidiens », des faires au passé, de ses cheveux, du grippin… Hein. En 1990, on arrive déjà euh, au taux de 75% de production d'électricité d'origine nucléaire. Et en fait, la grande campagne publicitaire d'EDF justement, euh, euh, insiste sur ce fait. Euh, sur le fait qu'en fait, le nucléaire, il est partout. Et voilà, en fait, on montre tous ces énormes, en fait, euh, finalement, euh, appareils et tout ce qui nous entoure, en fait, et dont on ne peut se passer, entre guillemets, euh, parce qu'ils sont là et donc il faut faire avec. Donc, cette idée que, en fait, c'était instauré et c'était déjà là, euh, était incorporée en partie euh, par d'anciens militants, une partie d'anciens militants. D'autres euh, ont, ont converti, en fait, leur forme d'action pendant cette première moitié des années 80, c'est-à-dire pour devenir plus des contre-experts d'une par exemple, en fait, pour euh, laisser de côté le côté plus contestataire, parce qu'en fait, ce n'était pas chose facile en fait, de maintenir hein, ce, ce, ce, voilà, ce, ce, ce registre-là. Euh, et puis, euh, il faut dire qu'il y a encore une nouvelle génération donc, qui émerge avec Tchernobyl. Donc, qu'est-ce qui se passe à Tchernobyl À Tchernobyl, finalement, au moment de Tchernobyl, en fait, la France euh, s'avère être le pays euh, de secret de secret nucléaire alors que l'accident a lieu vraiment extrêmement loin de la France, comme on le sait, euh, eh bien, euh, la personnalité publique chargée de communiquer en fait euh, à la fois l'évolution euh, des, des, de, du risque éventuel en fait, euh, euh, lié à cet accident en France même ou en Europe. Donc, Monsieur Pierre Pellerin, alors à la tête du euh, euh, Service Central de Protection contre l'héroïne et euh, va en fait euh, finalement montrer le modèle même euh, de, euh, de, de politique paternaliste finalement en fait qui consiste alors à l'époque en tout cas dans sa tête et euh, selon euh, sa volonté euh, à protéger les Français d'abord d'un panique en fait considère inutile en fait donc pour ne pas semer la, le panique hein, il doit dans un premier temps euh, maintenir assez limité l'information du public sur le sujet euh, les cartes de par exemple contamination euh, du territoire national alors que des cartes d'autres de, pays euh, vont être communiquées en fait à la commission européenne assez rapidement en france ça, il y aura des retards euh, et puis surtout euh, concernant les, les quelques simples précautions à annoncer à la population comme on, on va le sait consommer pas consommer voilà par exemple que pour les femmes enceintes en Allemagne le, le gouvernement de, de l'époque avait rapidement en fait évidemment eu l'intelligence de dire que il vaut mieux parce qu'il y a l'incertitude parce que c'est la première fois que finalement un accident nucléaire euh, industriel de cette ampleur intervenait et que euh, on, finalement le, les peuples du monde entier en fait étaient confrontés à ce risque transfrontalier c'est à cette circulation finalement des radioéléments dont on ne savait pas la trajectoire ultime euh, donc, euh, le gouvernement, les gouvernements des pays voisins avaient en fait pris ces précautions en fait, par, par précaution. <rire> euh, tandis qu'en France, en fait, justement, euh, les euh, personnes qui étaient euh, choquées par la gestion euh, officielle euh, reprochaient précisément d'être sous-traitées, enfin d'être traitées de, de sous-citoyens, de ne pas avoir finalement eu droit, euh, y compris à des précautions les plus simples ou à des, euh, à des consignes les plus simples. Euh, donc euh, un secret finalement difficile à expliquer, mais qui peut s'expliquer par le fait euh, que tout au long des décennies, en fait, euh, et encore plus depuis donc euh, le traumatisme, si on peut dire, euh, des experts du nucléaire vis-à-vis euh, euh, -vis, euh, du mouvement antinucléaire des années 70 auquel ils ne s'attendaient pas vraiment, euh, il y a eu en fait ce, voilà, cette stratégie de défense du côté, en tout cas, d'une ancienne génération d'experts comme M. Pellerin, en fait, qui était de, de considérer que finalement autant on informe moins, autant euh, la population va se porter bien euh, et, et, et c'est en conséquence de cette mauvaise gestion qu'en fait on assiste à de nouvelles mobilisations en fait euh, anti-nucléaires euh, qui ne vont pas s'afficher anti-nucléaires d'emblée, hein, contrairement à ce qui s'était passé donc, dans la décennie précédente, mais qui vont euh, d'abord en fait mettre un en avant euh, le euh, revendication principale qui était en fait de dire ben, nous voulons de l'information nous avons droit à l'information et à l'expertise parce qu'en fait l'accident euh, de tchernobyl, en tchernobyl ben, met en évidence en premier lieu justement les problèmes euh, liés à l'information du public et surtout euh, au caractère monopolistique finalement de l'expertise officielle euh, donc se créer des, des, des laboratoires associatifs comme par exemple la CRIRAD en fait qui à partir de là va en fait euh, œuvrer à, à un contrôle continue, hein, de, ou en tout cas une contre-expertise continue en fait, euh, de euh, tout ce qui se fait du côté euh, du SCPRI, donc du Service Central de Protection contre les au sein du ministère de la Santé. Euh, malgré le scandale euh, qui finalement devient évident, bien que tardivement en France, euh, ce service en fait ne se va pas démanteler, ce qui est chose assez intéressante aussi hein, dans l'histoire nucléaire française. Euh, il va falloir attendre en fait le, le, le départ à la retraite de M. Pellerin euh, dix ans plus tard pour que ce service soit restructuré et qu'en fait il y a euh, d'autres organismes donc, qui, qui, qui, qui prennent le relais. Euh, mais euh, dans l'immédiat, c'est notamment donc une mobilisation associative. Euh, évidemment ben, relevant euh, d'une mouvance antinucléaire ou alors euh, d'une nouvelle forme finalement de, de faire de la lutte antinucléaire mais qui ne s'affiche pas en tant que telle, qui insiste plus euh, sur euh, la nécessité de faire une autre forme d'expertise en fait pour contrecarrer en fait la mauvaise gestion euh, du nucléaire en France euh, qui va intervenir c'est ce déplacement aussi qu'il faut peut-être hein, voilà souligner euh, dans la réaction des donc il y a pas c'est pas une abs absence de réaction en France c'est pas évidemment il y a une absence dans le sens que on n'a pas assisté aux même type de manifestations antinucléaire qu'en que en Allemagne par exemple hein, à l'époque ou en Italie hein, tout, tout le monde était dans les rues pour crier finalement au scandale pour dire non au nucléaire mais euh, donc il y a eu une réaction mais d'un autre type euh, qui euh, était plus inscrite dans la durée et qui finalement pendant la décennie euh, suivante va en fait jouer un rôle assez important dans la modernisation même dans la restructuration même de certains organismes experts en France hein, chargés du contrôle de la radioactivité et de, du nucléaire mais, mais, du coup la critique reste circonscrite à l'expertise, est-ce euh, que, est que justement la, la complexité technique et technologique de, du nucléaire n'exclut pas du coup la population euh, de, de, cette, de, de la critique possible Bien sûr, une fois qu'en en fait euh, on pose la question nucléaire en termes techniques, en termes expertes, euh, évidemment tout le monde n'a pas accès euh, ni à, à des informations euh, dont il faut euh, finalement... Euh, euh, bah, dont il faut se saisir, ni en fait à, à la compétence finalement pour en fait traiter ces informations, pour en est... réaliser en fait des la mesures. La population et est dans l'incapacité de savoir si l'information qui est donnée est suffisamment transparente. Après, il y a eu Ils donc. remet forcément donc, aux experts c'est clair, clair, mais il y a eu un effort quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des luttes c'est-à-dire quand même un effort de euh, convergence de, de combat si on peut dire, ou de cause en tout cas entre les contre-experts et les mouvements finalement écologistes hein, de nouveaux qui arrivent, mais aussi des, des, des mouvements historiques comme les Amis de la Terre c'est-à-dire en fait l'expertise ne s'est pas cantonnée seulement en fait à ces quelques nouvelles organisations qui étaient créées, mais en fait d'autres Collectifs aussi s'en sont saisis d'une certaine manière et surtout on, on, on chaque fois tenté de, de les publiciser, pas pour finalement faire de l'éducation populaire, mais pour politiser cette information. C'est-à-dire une information, une contre-information, une contre-expertise produite et qui reste sur le papier en tant que telle, évidemment, n'était pas le but recherché de ces mobilisations, mais c'était plus, l'idée était plus de politiser le nucléaire en fait. Un, en, en mettant le doigt sur ces mm, défaillances techniques hein, et surtout sur les, les, les inca, incompétences en fait, par moment en tout cas, des experts du nucléaire à finalement euh, ben, se saisir de l'ensemble des problèmes posés hein, par euh, les parcs, le parc nucléaire. Donc l'idée c'était quand même de politiser le nucléaire d'une autre manière que ce qui a été fait dans les années 70 et même en disant ça, on, nous ne sommes pas complètement justes parce que euh, la contre-expertise était déjà présente dans les années 70. 70. Mais elle était en oui, fait ça. un appui à une contestation euh, donc euh, plus frontale finalement, une contestation euh, plus directe, une opposition plus directe, un refus plus direct du nucléaire. Ce refus revient après, c'est-à-dire ça revient pas tout de suite euh, après Tchernobyl, mais dans les années 90, ce refus revient avec notamment euh, la, la victoire finalement des, des, des anti-nucléaires hein, autour de la fermeture de Superphénix. Hein, donc euh, les, les anciens Comités Malville qui se qui se réorganise donc sous forme de collectif Les Européens contre le Superphénix. Euh, ensuite ça va donner lieu à la mise en place d'un réseau sorti du nucléaire par exemple et puis euh, d'autres finalement groupes qui se créent euh, pendant cette période euh, pour euh, mettre le paquet plus précisément euh, sur l'opposition euh, finalement à l'enfouissement des déchets radioactifs parce que ce problème va perdurer, c'est-à-dire le problème de recherche finalement des sites va perdurer il y aura euh, énormément de conflits autour de ça. Euh, mais au-delà euh, on est aussi euh, à partir des années 90 euh, dans une on est dans une période finalement de euh de la transformation en chose ordinaire, si, si je peux dire, de l'écologie, c'est-à-dire en fait que les institutions s'en saisissent, finalement, sur l'effet de, euh, de, de, de la mobilisation internationale pour la lutte contre le changement climatique. Et les entreprises s'en saisissent, hein. il y a des industriels qui finalement se verdissent, n'est-ce pas enfin, L'écologie voilà, finalement devient euh, quelque chose de euh, beaucoup plus ambigu hein, à partir de cette période. Et en fait, finalement, euh, pour redéfinir euh, le sens même. De euh, ce, que, ce qui est écologiste, ce qui est antinucléaire, et surtout ce qui est choisir en fait un, un, un type d'énergie, euh, finalement bah, de, de, de nouvelles euh, mobilisations vont avoir lieu, euh, de nouvelles euh, luttes euh, vont, vont se mettre en place. Elles vont pas durer dans le temps en fait euh, non plus, euh, mais c'est quand même le propre de toutes les manières des, des moments sociaux, c il y a toujours des cycles dans les moments sociaux euh, et en fait voilà on entre dans un nouveau cycle à partir euh, de, euh, du milieu des années 90. Le danger d'une catastrophe nucléaire, euh, il est invisible, inodore, impalpable, inaudible, insipide, est-ce est qu'il n'y a quand même pas un échec des scientifiques d'avoir fait comprendre le risque nucléaire Là je, je, je vois l'opposition en, en quoi elle a bouger et changer depuis, que les opposants avant étaient dans la contestation de la technologie, de son vieillissement, des, malfa des malfaçons, des anomalies euh, euh, systémiques propres au nucléaire, et, et là la, la plupart des opposants passent, carrément, passent plutôt à une contestation euh, euh, qui s'appuie sur le risque terroriste simplement, est-ce qu'il n'y a pas un échec des scientifiques opposés au nucléaire de faire comprendre le nucléaire et son danger euh, intrinsèque Je ne suis pas sûre de très bien comprendre pourquoi vous considérez qu'on n'a insisté que sur le risque terroriste. Euh, C'est un la... des risques qui, effectivement, euh, devient important à dénoncer, à partir notamment du 11 septembre, comme, comme on le sait, mais euh, ça le... n'est pas le seul. Mm. Oui, ce n'est pas le seul, mais j'ai l'impression que l'angle la, la, des, mm. des opposants comme Greenpeace n'est plus de faire comprendre le nucléaire et les risques mm. qui sont attachés au nucléaire. Mais de dire, voilà, on, on, le, le nucléaire est sujet à une attaque terroriste et en, en cela est encore moins maîtrisable. Je pense que ça fait partie d'un des points euh, sur lesquels, effectivement, euh, insistent les, les opposants. Euh, mais en fait, je pense que euh, les risques, de façon euh, plus générale, euh, n'ont pas disparu de, de débat public. Euh, notamment, évidemment, enfin, les risques et les. Euh, les dégâts finalement aussi, parce qu'en fait, euh, prenez le cas des, des déchets radioactifs, hein, c'est un sujet finalement brûlant depuis des décennies et encore aujourd'hui. C'est-à-dire, hein, ce pas que autour de... Euh, voilà, de, de risques euh, d'attentat, mais euh, disons que le problème des déchets radioactifs, par exemple, est, est très investi, euh, surtout aujourd'hui, comme on le sait, euh, depuis notamment les, les mobilisations récentes à Bure, les occupations, euh, les démantèlements, euh, comme de la même façon qu'ont été démantelées en fait euh, une partie en tout cas des, des occupations à Notre-Dame-des-Landes. Donc euh, il y a déjà cet aspect, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème des, relatif aux, aux déchets radioactifs et surtout euh, la volonté euh, des opposants à empêcher que finalement euh, ces déchets soient euh, stockés et oubliés en, fait, en profondeur. Euh, il y a euh, le risque finalement d'accident euh, euh, voilà, ça, on n'y peut rien, euh, les conjonctures, les nécessitent, c'est-à-dire des accidents qui interviennent. Et finalement, euh, l'accident de Fukushima était, n'est-ce pas, le, le moment finalement de, euh, à la fois, des stress tests, de renforcement de sécurité, des centrales nucléaires en Europe, en France, mais aussi euh, l'occasion de, de production de, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances euh, autour de ce que fait un accident nucléaire à des individus, à des milieux, à, à, à, à des victimes. Euh, à des politiques aussi comment se transforment les politiques finalement euh, pour devenir par exemple plus autoritaires euh, comme on l'a vu en Biélorussie comme on l'a vu d'ailleurs euh, même euh, avec euh, l'arrivée de euh, Khan, euh, des stratégies de normalisation en fait tout ça ça, ça en même temps, ça ne cesse d'être dénoncé. Il y a une production, littérale, y compris littéraire, assez, euh, assez euh, explosive, je dirais, en fait, hein, autour, de, autour de ces problèmes-là euh, de catastrophes. Euh, mais aussi, euh, encore une fois, de cet héritage éternel, finalement, que sont les déchets radioactifs. Euh, le risque d'attentat important a été important, euh, notamment euh, dans l'orientation même, par exemple, des débats publics autour de, du nucléaire en France. Hein, euh, parce que il faut peut-être rappeler ici le fait, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, que euh, donc un débat national a été revendiqué toujours hein, par les opposants. Certains revendiquant d'ailleurs aussi le référendum, mais d'autres restant assez hésitants à ça. En France, on n'a pas cette tradition de référendum comme on en a euh, en Autriche, en Italie, etc. Euh, mais en tout cas, un débat national a toujours été revendiqué. Le premier qui a eu lieu a eu lieu en 2002-2003 et qui, qui avait beaucoup de de, de lacunes, en fait, hein, dans ces manières d'être organi organisées. Euh, la deuxième série de débats de ce type vont avoir lieu à partir de 2005-2006 hein, sous la responsabilité de la Commission nationale des débats publics. Euh, donc, trois types de débats sur le nucléaire. Un sur l'EPR à l'époque, deux, deuxième sur les déchets radioactifs et troisième sur l'ITER. Celui sur le PR précisément a, a comme on dit, foiré. Hein? C'est un peu euh, l'expression à la fois consacrée par les militants antinucléaires, mais aussi par euh, les, les, les organisateurs. Pourquoi Parce que justement, euh, il y a eu en fait un problème de, euh, de secret hein, qui, qui s'est révélé, euh, précisément euh, que un des militants ou un militant en tout cas euh, prenant part au débat au, train de prendre part au débat, en fait, avait révélé euh, un document secret défense, hein, euh, issu de l'EDF, euh, un document, un document officiel, en fait, qui insistait, enfin, qui en tout cas précisait euh, le fait que le n'allait pas nécessairement résister à un risque terroriste. Un, euh, un document que c'était procuré Stéphane Nôm, euh, qu'il avait mis en ligne, effectivement. Voilà, ça c'est effectivement euh, euh, un point de précision importante, euh, mais disons que. C'est finalement cette révélation qui finalement euh, fait, euh, fait, fait enfin, signe la fin du débat parce qu'une fois que ce document a été rendu public donc, par euh, le réseau sortie du nucléaire et euh, eh bien euh, d'une part la, le président du débat a refusé en fait euh, qu'on en fasse usage euh, donc dans le débat euh, pour, le, pour la, donc, dans la communication des documents euh, du débat. Et d'autre part, face à cette censure, finalement, les parties prenantes du débat, les parties prenantes associatives vont partir. Donc ça, finalement, on va se retrouver. La commission d'organisation du débat s'est retrouvée sans public pour ce débat et sans participants. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a des moments où le risque, risque a eu, où le risque d'attentat a été très très publicisé comme problème. Euh, mais au-delà, la question de risque en fait, a occupé toujours une place centrale à partir des années 80 euh, dans le débat euh, relatif au nucléaire, et d'ailleurs pas que, c'est-à-dire en fait, l'ensemble, si on peut euh, suivre en fait, les analyses euh, des sociologues, y compris euh, internationaux, l'ensemble des mouvements d écologistes et, finalement en fait, se saisissent en fait, de ces questions euh, de risque technique hein, autour des, finalement, des combats euh, auxquels ils donnent priorité, hein, pas seulement le nucléaire, hein, on prend la, la, la lutte contre l'industrie chimique, les polluants, les pesticides, en fait, de plus en plus, on, dans nos sociétés du risque, dans nos sociétés de la connaissance, finalement, en fait, euh, la, la conduite de, de politique euh, d'opposition, de politique écologiste et militantisme écologiste finalement recours à l'expertise est de plus en plus devenu difficile en fait. Hein. Donc vu la complexité aussi des, des enjeux finalement qui impliquent ces, euh, bah, ces, ces projets euh, et leurs impacts finalement extrêmement variés en fait hein, euh, sur, euh, bah, sur les différents types de populations ou sur les milieux. En France effectivement il y a le la catastrophe de Fukushima a changé une mentalité politique, c'est-à-dire effectivement nous sommes passés d'un régime négationniste euh, qui disait que la catastrophe n'était pas possible en France à un régime qui acceptait que, que le risque soit connu connu et confirmé. Euh, je cite le président de l'ASN, la, l'autorité de sûreté nucléaire, en 2013 qui disait qu'il euh, fallait se préparer à avoir des accidents concomitants sur divers sites de 2 à six réacteurs. Euh, car, car les modèles sont identiques. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce qui fait quand même qu'en France, euh, en dehors du temps différent entre euh, le temps politique et le temps euh, technologique, qu'est-ce qui fait quand même que, cette... en France, la sortie d'une telle technologie n'est pas, pas essentielle, n'est pas envisagée Déjà, est-ce qu'il faut attendre d'être atteint euh, profondément par, euh, par un accident industriel, en fait, pour un, ensuite en tirer des leçons Ça, c'est, je pense, un autre objet de débat. Euh, dans des sociétés avancées. Il y a normalement des mécanismes d'apprentissage hein, qui devraient intervenir euh, euh, en amont justement, euh, et c'est ce que par exemple espérait d'ailleurs un philosophe comme Günther Anders à l'époque, euh, juste après Tchernobyl, dans un grand optimisme, je dirais, parce que en 1986, dans ses dix notes sur Tchernobyl, il notait par exemple quelque chose qui me frappe. Il disait « Aujourd'hui, après Tchernobyl, dans la, mesure, dans la mesure où plus personne ne peut jouer les ignorants, ces avo avocats en sont venus à commettre consciemment un crime. Ce crime ne s'appelle pas seulement génocide, quel l'emploi de l'adverbe seulement d'ailleurs, mais globocide, destruction du globe. Les partisans de l'énergie nucléaire, mais aussi et surtout ceux des usines de retraitement de déchets et des surgénérateurs ne sont en rien meilleurs que l'a été le président Truman, qui a fait bombarder Hiroshima. Ils sont même pires que lui car les gens en savent aujourd'hui bien plus que le naïf président pouvait en savoir à son époque. Ils savent ce qu'ils font, lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, Gunther Anders en fait, fait preuve ici d'un grand optimisme justement par rapport à la capacité de nos sociétés à faire bon usage de, de ce qu'on apprend, en fait, de leçons tirées. Alors que... On voit bien qu'au Japon, en fait, ces leçons euh, ne sont toujours pas tirées. Et là, on est en train de parler d'une nation en fait, qui euh, a subi non pas une catastrophe, mais une double catastrophe, hein, déjà, déjà la catastrophe de 1945, la plus grande. Et puis, euh, Fukushima n'en est pas euh, des moindres. Maintenant, on est vraiment dans une rupture, considérée comme Alors qu'on a vu qu'en fait ces ruptures ne sont que relatives euh, et que ça dépend vraiment euh, des... Euh, des, des, des, des populations et de leur volonté, en fait, à, à, à faire à valoir hein, leurs propres priorités, en fait. En, en France, est-ce qu est que la population n'est pas atteinte du sy syndrome de la banalité C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des incidents nucléaires, euh, niveau mmh. 0 niveau 1 et, et finalement, il y, a, il y a très peu de réaction, il y a comme une, comme une fabrique de société du risque, en fait, on, la banalité du risque. Mmh. Est-ce que, est que, justement, ça, ça ne participe pas à... à à cette non-réaction euh, de la population face, euh, face à ce danger Il y a aussi des processus en fait qui ont fait banaliser ce risque-là, n'est-ce pas C'est-à-dire déjà le fait que, euh, effectivement, euh, les experts du nucléaire insistent encore aujourd'hui euh, sur la nécessité de mettre en comparaison le risque nucléaire toujours avec d'autres risques. Hein, hein, c est, c est, ça, c'est une manière de banaliser le risque nucléaire, euh, de dire, euh, regardez euh, les accidents de route, les accidents d'avion, euh, les accidents... Effectivement, il y a des accidents, des risques autres que le nucléaire, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, ça, c'est euh, pas complètement... Euh, insensé de euh, aussi rappeler, mais de dire que finalement il faut mettre ça toujours en comparaison avec d'autres risques, en fait, euh, ne rend pas justice finalement, encore une fois, à qui a décidé pour qui, en fait, et de prendre ce risque-là, sachant que les centrales nucléaires en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, ont été imposées à la population euh, sans finalement euh, des débats, des informations nécessaires, suffisantes, préalables, avec parfois un court-circuitage important euh, des procédures administratives hein, qui ont été régulés, régularisées a posteriori, notamment concernant les enquêtes publiques, etc. En France, il y a eu ces irrégularités quand même euh, de manière assez massive dans les années 70. Mais au-delà euh, le fait que... Euh, tout le monde subira finalement euh, un risque radioactif majeur en cas d'accident alors que tout le monde n'aura pas choisi finalement de bénéficier en fait de, de, cette, de cette forme énergétique euh, parce qu'on ne leur a pas donné le choix en fait Est euh, un vrai problème. C'est-à-dire qu'on compare un risque avec un autre, c'est un, encore une fois, c'est un enjeu de, de, de, de, de, de, de calcul euh, scientifique ou technicien, mais, qu'on regarde réellement en fait euh, qu'est-ce qu'on fait euh, et comment on redistribue finalement les responsabilités en cas d'accident etc et comment finalement on on va réparer les dégâts. Ça, c'est un autre problème. Donc, il y a une banalisation des risques, c'est sûr, ça ne concerne pas que les risques nucléaires, euh, mais il y a aussi, euh, voilà, la nécessité maintenant de, euh, justement, euh, sortir de ce cadre-là, je pense, euh, de ne parler que des risques, mais de regarder euh, les possibles, les alternatives, euh, parce qu'il n'y a pas que la France, en fait, qui a ces problèmes énergétiques, il y a beaucoup de pays qui s'en occupent, et il y a beaucoup d'exemples, en fait, des pays où, en fait, il y a des des alternatives qui ont émergé. Certains scientifiques que vous avez rencontrés qui étaient hostiles au nucléaire se sont demandé si finalement ils n'ont pas œuvré eux-mêmes à servir le nucléaire. Est-ce que, est que l'état est nucléaire peut être encore combattu Ou est-ce que, ou est que le, le vieillissement des, des centrales ne, ne fait pas que le parc, le parc va s'éteindre de lui-même en fait. Il est possible de combattre tout, c'est-à-dire l'histoire est finalement, comme disait euh, je l'avais noté ici, l'histoire est un combat éternel pour l'émancipation, en fait, disait finalement euh, l'historien Edward Thompson. Euh, effectivement, euh, si on tombe dans un fatalisme euh, du type, euh, il n'est pas possible de combattre un État quelconque. On voit bien qu'en fait, bien des peuples combattent bien des dictatures dans bien de parties du monde, aujourd'hui en Biélorussie, euh, euh, il y a en Amérique latine, euh, ou en Turquie, en Chine, ailleurs, euh, évidemment qu'il est possible de, de tout combattre et qu'encore une fois, l'histoire est un combat éternel pour l'émancipation. C'est temps voilà, qu'on peut écrire cette histoire avant, avant, que, avant que finalement l'apocalypse n'arrive, si on peut dire. Au regard euh, du nucléaire civil qui a donc 70 ans, est-ce qu'on peut dire pour finir que le nucléaire est encore moderne Est-ce que le nucléaire est encore moderne On parle quand même d'une filière qui maintenant a plus de 60 ans. On n'est plus ça. dans les nouvelles technologies, ce n'est pas, pas du SMART, effectivement on peut euh, observer une évolution des. Euh, des, des images, des publicités, des manières de présenter, y compris des emblèmes, euh, des entreprises, EDF effectivement, qui adoucit son nom euh, avec un E en minuscule, avant c'était majuscule, enfin tout était majuscule, avant on parlait euh, dans, les, dans les affiches d'EDF des hommes au service des hommes, après intervient évidemment... Euh, euh, une, euh, un attachement à des images d'enfants, de la verdure, des paysages. Euh, évidemment, euh, c'est une filière qui se modernise comme toutes les filières, etc. Mais euh, on, est pas, on, est, on est loin, en fait, finalement d'un euh, euh, secteur qui serait... Euh, euh, révolutionnaire hein, à vouloir se lancer chaque fois euh, de finalement de plus belle n'est hein, ce pas notamment avec ces, ces stratégies ces discours de renaissance nucléaire après chaque accident donc un peu cette promesse d'un monde euh, toujours heureux finalement malgré euh, les catastrophes en fait, en fait qui, qui, qui euh, font le malheur en tout cas de certaines euh, populations ou de certains dans certains parties du monde il y a euh, quand même une une empreinte radioactive importante euh, de euh, de ces découvertes et de ces euh, de ces développements euh, finalement industriels donc euh, autour de des de divers usages de l'énergie nucléaire et cet héritage là euh, à la fois euh, je pense nécessite euh, euh, voilà une, de, de prendre le recul par rapport à ce que signifie finalement d'être moderne euh, hein, euh, maintenant que en fait euh, euh, maintenant que euh, des victimes euh, sont un peu partout même si certaines euh, sont encore silencieuses mais en fait voilà ce qui est assez fascinant c'est de voir qu'à à chaque moment peuvent surgir de nouvelles victimes finalement de euh, de, de, de, de, de notre ère nucléaire euh, jusqu'à récemment c'était euh, l'irruption des, des victimes euh, des essais atomiques finalement qui était qui était importante euh, actuellement autour des anciennes mines d'uranium un peu partout en Australie, Nouvelle-Zélande ou ailleurs, des luttes d'indigènes sont importantes. Enfin, donc de fait, euh, il y a cet héritage-là euh, qui en fait finalement doit être, je pense, mis, mis en perspective avec euh, en fait tout ce qui euh, a pu être écrit comme une histoire euh, à glorifier euh, voilà, des, des, des, des explorateurs des, euh, des... Des, des, des scientifiques ou des, des ingénieurs voilà, euh, qui ont euh, inventé euh, une manière finalement euh, assez banale de produire l'énergie nucléaire, comme euh, dirait La dans Bernard Laponche dans une de ses interventions. Effectivement, c'est une façon de produire l'électricité. Et même lui, il, il est allé plus loin, il a dit que c'est une manière seulement, parmi ouais. d'autres, euh, de chauffer finalement euh, l'eau. Ouais. voilà. Très bien. Cézine Topschou, je, je vous rappelle que vous êtes historienne et sociologue des sciences, chargée de recherche au CNRS. Vous avez publié La France nucléaire, qui est tirée de votre passionnante thèse. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Ben je vous remercie pour cet entretien.